Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque, je suis Babarrette et donc je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le bilan du Spring Blossom Challenge qui est un défi de lecture printanier qui a été initié par la chaîne Le Boudoir qui, qui est très sympa d'ailleurs, c'est une chaîne euh, faite avec euh, deux booktubeuses. Euh, alors normalement ce Spring Blossom Challenge il est censé durer Printemps, donc mars, avril, mai, trois mois, mais bah, j'ai quasi fini. Il me restera un livre que j'ai pas lu encore, qui est dans ma palle, c'est euh, le premier volume de Guerre et paix de Tolstoï. Et j'ai lu beaucoup de choses, mais celui-là, pas encore. Parce que j'ai eu le temps de lire, mais pas, pas, pas tant que ça, pas à ce point quand même. Alors, euh, donc, je, il y avait plusieurs, donc c'est un, un challenge livresque, euh, classique, avec plusieurs menus, dans chaque menu plusieurs catégories, et puis il faut pour, euh, pour valider le challenge, il faut lire euh, au moins une catégorie par menu, et bah là j'ai voilà, lu euh, les trois catégories par menu, sauf pour, euh, pour, euh, pour euh, l'un d'entre eux. Euh, je vais vous en parler maintenant. Alors, le menu numéro 1 c'était sur le printemps florissant. Et donc, dans ce printemps florissant, euh, il est, le, le premier item c'était Soleil, Jonquille et Mimosa. Donc, petite référence euh, à Potter vous aurez sans doute remarqué. Euh, il fallait lire soit de la SF, soit de la fantaisie, soit du fantastique, donc SFFF. Et j'avais prévu de lire le deuxième tome de La Passe-Miroir. évidemment, je n'ai pas mis les livres dans l'ordre parce que, parce que moi, l'organisation... Je... Une bibliothécaire, être organisée et bien ranger ses bouquins... Non. Non, non. Ceux de je... la les... Les bibliothèque sont mieux rangés que les biens. Oui, quand j'aurai des étagères, je referai le classement. Mais bon, là, effectivement, euh... bon, voilà, donc, bref, euh... le... La Passe-Miroir, tome 2, euh... qui n'était pas ultra accessible, mais c'est bon, maintenant, je l'ai, hop, là, et là, normalement, vous voyez la couverture et le titre. Les Disparus du clair de Lune. Alors, La Passe-Miroir, je vous en avais un peu parlé dans le cadre du call Winter Challenge, euh... parce que le titre, c'était euh... Les fiancées d'hiver. Alors, euh... Donc ça va aller bien avec un challenge euh, hivernal. Alors, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, plus que le premier d'ailleurs, parce que le premier, euh, euh, le personnage principal est assez attachant, mais j'ai eu du mal à m'immerger dans l'univers. Et avec le deuxième tome, ça se passe beaucoup mieux, parce que je trouve euh, que l'univers se complexifie, il y a des aspects plus politiques qui, qui entrent en ligne de compte. Euh, et ça... Euh, donc franchement, c'est très, très intéressant, l'univers se complexifie en fait. Et ça me donne envie de lire le tome 3, j'espère que j'ai, j'ai pas le tome 4 à disposition, donc, donc j'espère que le tome 3 me donnera envie de lire le tome 4, mais j'espère que je ne patienterai pas trop longtemps avant de pouvoir lire le tome 4. Même si, pour l'instant, ce n'est pas gagné, euh, ni du tout. Alors, donc voilà pour euh, les disparus de Claire de Lune. Euh, voilà, donc pour. Euh, ne, je ne suis pas en retard sur le Booktube Game. Je, enfin, je rattrape mon retard sur le Booktube Game euh, en me plongeant un peu plus dans la passe miroir que j'ai l'impression que tous les Booktubeurs, toutes les Booktubeuses ont lu et euh, je suis à la ramasse. Mais c'est pas grave. Même ne, ne, ne pas avoir lu lire un livre que, dont on pense que tout le monde l'a lu, ce n'est jamais grave. Hein. Je, je le précise quand même. Ensuite, euh, un, une autre lecture, c'était Bouton de rose, et là il s'agissait de lire de la romance, un roman feel good, ou de la chiclite. Euh, moi je suis plutôt partie sur la romance, parce que c'est vrai que les feel good, euh, c'est un, un peu moins mon truc. Euh, je, ça, ça, peut, ça peut me plaire un peu de temps en temps, mais... Euh, Souvent, je trouve que c'est ouais, bah, très... Très... très léger et c'est tout. Mais euh, je ne désespère... désespère pas de trouver un, un feel-good qui... qui me plaise et qui me fasse vraiment me sentir bien et pas juste. Ouais. Voilà. Donc. J'ai lu un roman de littérature italienne contemporaine. Euh, ça s'appelle Marina Bellezza de Silvia Avalone, que euh, je ne prononce pas dans un italien parfait, parce que de façon, je n'ai jamais appris l'italien de la vie et que je sont même pas natif, un grand nombre de non-natifs prononce l'italien correctement, bon bref. Euh, Marina Belletta. Euh, ça, ça se passe dans, dans, une, dans une vallée italienne, euh, et il y a donc une opposition entre deux personnages, donc, euh, le personnage de Marina Bellezza et le personnage d'Andrea, euh, qui, voilà, Andrea, fils de bonne famille, et Marina, euh, euh, jeune femme un, un peu plus frivole. Euh, et en fait, ce sont des personnes, c'est une sorte d'amour un, un peu impossible, et également un roman, un roman social, plus social, avec. Euh, ce, ce personnage d'Andrea, Andrea pas sauf Andrea, si on fait des déclinaisons mais je normalement non, non, ça se fait pas en français en italien j'en sais rien bref Andrea euh, lui il veut rejeter son, son parcours universitaire et euh, euh, de, devenir éleveur et donc c'est voilà c'est un très beau roman j'ai ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé euh, y a, c est, c est, ça parle euh, voilà, d'attachement à un territoire, c'est émouvant, euh, euh, bon, c'est une traduction, mais c'est une belle traduction en tout cas, la, la, la, la, langue, est, la langue est très belle. J'ai eu du mal, un peu eu mal à le lâcher d'ailleurs, je l'ai lu euh, assez vite. Et ben, ça m'a bien plu. Franchement, c'était une belle découverte, euh, je lis dans la quatrième couverture, de quatrième couverture que c'est le deuxième roman de l'autrice, et ben, ça me donne envie de découvrir le reste, euh, donc, voilà, ça, euh, ça a l'air sympa. Ensuite, un super coup de cœur, euh, qui est un, un manga cette fois. Donc, dans la catégorie « Première prix vert », le premier tome d'une série qui vous fait envie. Alors là, j'ai hésité, je me suis dit « Zut, euh, je suis confinée. Euh, si je <rire> euh, si je lis ce, ce tome 1 et que ça me donne vachement envie de lire la suite, euh, il va falloir que je sois super patiente. » Et je me suis dit « C'est pas grave, je le lis quand même. Ah, » J'ai bien fait. Euh, donc, j'ai lu « Majesth of the Library de » de Mitsu Uzumi. C'est un manga, premier tome de manga, et alors c'est magnifique. Euh, donc bon, déjà, voilà, moi en tant que bibliothécaire, je, ça, ça parle à mon amour, de... ça, ça, ça, ça, ça, ça me parle forcément beaucoup mais ça parlera, je pense, à toute personne qui aime la lecture. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un qui aime la lecture, euh, euh, qui quelqu'un qui... bah, vous aimez la lecture j'imagine. Euh, c'est super beau ça parle de, donc, de ce, ce petit garçon euh, euh, chiot euh, qui, qui vient d'un village euh, très pauvre euh, qui est élevé par sa grande sœur, et il a les oreilles pointues donc pour ces raisons là euh, tout le monde se moque de lui à l'école donc à l'école on se moque de lui non seulement parce qu'il a les oreilles pointues et aussi parce qu'il est pauvre et même dans son village de personne. On se moque de lui parce qu'il a les oreilles pointues. Et il n'a pas le droit d'accéder à la bibliothèque parce qu'il vient de ce village de pauvres. Oh. Et un jour, vient dans son village la... des représentantes de la bibliothèque centrale du pays et il découvre ce métier de bibliothécaire et il va avoir une vo... une... comme vocation de... de devenir bibliothécaire dans, dans cette bibliothèque-là. Et voilà, donc ça, ça parle de, de livres, d'évasion par les livres, ça parle de l'amour de la lecture, de l'amour des, des, des livres, de même de, des livres en tant qu'objet aussi. Euh, et c'est très très beau, c'est très touchant. Et les, les dessins sont vraiment magnifiques. Euh, bon, par exemple, là, je sais pas oui, peut-être pas très bien parce que j'ai pas une caméra exceptionnelle, j'ai pas encore investi dans le matériel, je... Je verrai si la chaîne grandit si je le fais, mais pour l'instant, on va rester rudimentaire. Euh, donc, c'est extrêmement beau. Hum, vraiment, le personnage est très très attachant. Et bon, je vais réussir à patienter pour lire la suite, mais c'est sûr que je vais la lire. Hum, super découverte. Ensuite, deuxième menu. Le menu, c'était un vent d'air frais. Et j'ai lu... Donc le premier, le premier item, c'était La magie du rangement, le plus gros ou le plus ancien livre de votre pâle. Et euh, j'avais fait un, une combinaison des deux, à la fois euh, un très très gros et un très ancien avec euh, La guerre et la paix. Mais euh, pour l'instant, il est... Euh... d'ailleurs... Euh, mais pas encore lu, euh, voilà. Et ce sera lu, hein, mais... enfin, parce que j'ai prévu, mais... Pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Ensuite, le deuxième, c'était Hello Greeny, écologie ou mode de vie alternatif. Et là, j'ai lu euh, le parti pris des animaux que je ne sais plus où j'ai mis et dont j'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement, euh, que je vous avais présenté dans mon book haul sur la fête du livre. de Bonne. Alors, le parti pris des animaux, c'était très très beau. Il y avait de, de très jolis textes, très vraiment touchant sur, euh, sur l'animal et notre rapport à l'animal, et ça m'a beaucoup parlé. Et franchement, je, je pense que c'est à lire, et d'ailleurs, je pense que je le proposerai dans la librairie où je suis, où je suis bénévole. Euh, troisième catégorie, 10 km à pied, récit de voyage, histoire se déroulant sur un autre continent. Euh, alors, je voulais lire Cro-Blanc de Jack London, mais euh, étant totalement nouille, euh, je, je, je l'ai mis sur ma carte de bibliothèque, euh, vendredi avant de partir, euh, vendredi juste avant le avant de partir, j'ai pris pas mal de livres et je me suis dit, bon, euh, euh, ces quelques-uns, là, je les laisse, je les prendrai lundi en revenant au boulot, dans, quand la bibliothèque sera fermée au public mais qu'on travaillera en interne. Et puis finalement, eh ben, vous savez ce qui est arrivé, hein, voilà, hein, ça, ça, ça commence par euh, C et ça finit par confinement. Euh, donc, donc eh ben, je n'ai pas été récupérée blanc et j'ai... C'est pas grave, je... ça c'est les livres pas lus, c'est ma bibliothèque, Et les lus ils sont ailleurs. Là sont... derrière, derrière. c'est le foutre. Euh, donc je n'ai c'est pas grave parce que j'ai acheté un autre roman de Jack London, avant le confinement, euh, il s'agit de la route. Euh, alors, c'est bien la route de Jack London et pas sur la route de Jack Kerouac, euh, même si eh ben, vous, donc celui, le roman de Kerouac fait écho au roman de Jack London. Ça, ça il parle à l'inverse. Euh, Jack London, ça va devenir mon nouveau rent-amour. Hein. Euh, avant, c'était surtout Steinbeck, mais là... Euh, euh, Jack London, il se, se fait sa petite place bien au chaud à côté euh, et je le sens vraiment que la littérature américaine se, se place très, assez haut dans mes préférences. C'est magnifique, euh, j'ai lu également Martin Eden qui est une merveille, euh, j'ai lu Le Talon de Fer cet été que j'avais beaucoup aimé et conseillé un ami, c'est vraiment bien. Et alors la route, donc ça raconte euh, son histoire de euh, en tant qu'ouvrier qui a travaillé sur le, le chemin de fer, le chemin de fer, et ça raconte la façon dont la société le traite, est plus que mal. Ça, est, et c'est beau et c'est émouvant et ça laisse un message d'espoir quand même. Euh... vraiment c'est... Une... Oh, Jack... Enfin, je le lis en anglais d'ailleurs, hein, mais vraiment lisez du Jack London, euh... ça... <rire> ça change la vie. Voilà, voilà, Et la littérature américaine a un... souvent le don de m'émouvoir. Enfin, pas... pas tous les auteurs, mais alors, euh... mes auteurs favoris sont américains. En fait. tous mais la plupart sont... donc vraiment allez-y euh... je sais pas s'il faut commencer par la route ou par Martin Eden l'un ou l'autre peu importe après tout euh... j'ai envie de vous dire jeter au dessus euh, pas grand chose d'autre euh... ensuite euh, autre menu lapin de Pâques et donc, la part de Pâques, euh, un menu euh, tourné autour de euh, ce qui se mange. Alors, euh, premier item chocolat noir polar, donc un policier, un thriller ou un livre à suspense. Euh, ce n'a pas grand rapport avec le chocolat, mais ce qui a un rapport avec le. noir. Voilà. Donc, j'ai lu Sacrifice de Pierre Lemaître. Alors, j'ai bien aimé. Euh, J'aime bien Pierre Lemaitre, je trouve que il a une... son, son style est très beau. Hum, J'ai été légèrement déçue. Euh, le roman n'est pas mauvais en soi, seulement euh, il vient après un autre roman qui est vraiment excellent, excellent, excellent. Euh, Alex, le même auteur est dans la même, tri même trilogie. Euh, trilogie dont, dont on peut lire vraiment les livres séparément. Moi j'avais commencé par Alex, après j'avais lu... Euh, euh, travail soigné et là j'ai lu le troisième tome hum, finalement peu importe le peu importe l'ordre parce que ce, les enquêtes sont indépendantes euh, j'ai moyennement accroché je, je, à vrai dire je me souviens je me souviens presque plus c'est pas si marquant que ça et surtout vraiment comparativement à, à l'autre roman euh, donc Alex est qui ultra marquant, qui, euh, où on se dit « waouh, c'était très bien là », ça m'a laissé un peu laissé de glace, euh, donc c'est dommage, euh, bon, euh, ça marche pas forcément à chaque fois. Euh, après, bon, je, je, je, je, voilà. moi ça ne m'a pas plu, mais après, pour, pour autant, est-ce que je vais ne pas le recommander Non, euh, si vous avez aimé les autres romans de Pierre Lemaître, euh, essayez quand même celui-là. Voilà, C'est juste que moi je le trouve un peu décevant. Ensuite, euh, là... Je ne vais pas faire doublon. Euh, le, deuxième, le deuxième catégorie, c'était Sugar, Sugar Home. Euh, il fallait lire un manga, une BD ou un album. Euh, J'ai lu dans cette catégorie-là Les Sorcières de Salèbre, euh, que je vous ai déjà présenté dans le cadre du Family Book Challenge. Euh, bon, je pense ne vais, vais pas faire de redites, euh, juste, voilà, c'est une très belle BD, euh, très, euh, très prenante. Euh, j'ai juste une déception vis-à-vis -vis de la cohérence avec la, la réalité. Ensuite, drage surprise, et là il fallait lire un livre tiré au hasard de votre pile à lire. Alors là, ce que j'avais fait, j'avais fait ça il y a quelque temps, je m'étais fait une book jar. Donc ça c'est une jolie boîte dans laquelle il y avait une très jolie bougie qui sentait très bon. Voilà, je raconte ma vie. Euh, et dedans, donc, il y avait... Donc, voilà, et... Euh, du coup, j'ai gardé la boîte, qui était très jolie, pour euh, faire ma, ma book jar. Donc, en fait, c'est simple. Qu'est-ce que c'est J'ai juste écrit euh, les titres de ma pile à lire sur un bout de papier, et sur des bouts de papier, et puis j'ai pioché un bout de papier au hasard, pour savoir quel livre je devais lire. Donc, voilà, je pouvais pas faire je, je pouvais difficilement faire plus avare d'eux Parce que si je ferme les yeux et que je fais comme ça ben, je, je sais à peu près où sont les, les livres que j'ai Donc ce sera moyennement du hasard bon. Alors du coup j'ai lu Regardez-moi cette édition magnifique euh, euh, Avec la tranche rouge et tout euh, Ça a probablement été grignoté par mon... Mon frère, maman, qui aimait beaucoup le papier. Euh, donc, le cousin Ponce de Balzac. Euh, J'aime bien Balzac, d'habitude. Euh, alors, le cousin Ponce, il paraît que ça fait écho à la cousine Bête. Moi, je n'avais pas trop compris, mais. D'accord. Euh, donc, c'est. Donc, toujours une histoire de rêve de grandeur déçue. Euh, c'est. Euh, euh, voilà, c'est toujours la comédie humaine. Et là, c'est pareil. Après, je pense que je ne suis pas dans une... Peut-être dans une bonne optique en ce moment, mais j'ai eu, à... eu du mal à rentrer dedans, en fait. Euh, pourtant, je ne fais pas partie des gens que le style de Balzac rebute particulièrement. D'habitude, je l'aime bien. Euh... Mais euh, ça ne m'a pas déplu. Mais... Il y avait une certaine distance vis-à-vis -vis du, du roman, donc je pense que je le reprendrai plus tard, euh, une autre fois dans ma vie. Ensuite, euh, passons. passons au dernier menu, Equinox de printemps. The days get longer and the night, may green. Euh, donc là, il fallait reprendre en douceur une lecture, celle qu'on voulait. Et donc j'avais, je trouve pas le, le bon, mais je euh, j'ai présenté le volume 3 alors que j'ai lu le volume 2, Des Misérables de Victor Hugo, euh, c'est juste pour, euh, pour euh, l'avoir en main, mais euh, euh, Alors, j'avais dit dans la vidéo précédente, dans ma vidéo de Pâques, euh, Victor Hugo je l'aimais beaucoup, euh, mais que je trouvais que les misérables, ça avait un défaut que euh, j'avais l'impression que Victor Hugo rajoutait beaucoup de choses euh, à l'intrigue et que à la fois ça faisait quelque chose d'un peu long, en même temps quelque chose d'un peu court pour raconter euh, tout ce qu'il avait envie de raconter, et que j'aurais préféré euh, avoir une fresque sociale du, du type euh, de, des robots macquart. Finalement, euh, finalement, c'est. Au fil des pages, c'est allé de mieux en mieux. Euh, même si je l'avoue, on me J'ai sauté en passage. Euh, celui où il, où il, je crois que ça doit être celui où il parlait de Napoléon. Euh, euh, voilà. Donc je me suis dit non mais j'ai pas tant que ça envie d'un cours d'histoire en fait. Euh, quand je relirai Les Misérables, je relirai avec ce passage-là. La première fois que j'ai lu Notre-Dame de Paris, j'ai zappé Paris Yavol l'oiseau. La deuxième fois que j'ai lu Notre-Dame de Paris, j'ai lu Paris Yavol l'oiseau, J'ai adoré. Voilà, un livre, ça dépend aussi de l'humeur dans laquelle on est euh, au moment où on le réceptionne. Hein. C'est pas fondamentalement pourri ou fondamentalement génial ou fondamentalement moyen. Ça, ça dépend aussi de soi-même, ça dépend aussi du lecteur, évidemment. Euh, et j'aime beaucoup aimer le deuxième volume des Misérables. Je vais dire... Troisième, euh, c'est très beau, c'est très beau et c'est le, le passage où on, on suit plus précisément le personnage de Marius que j'aime beaucoup euh, malgré le fait que c est, c est, il y a un côté jeune premier euh, qui, euh, qui est devenu caricatural. Mais euh, enfin c'est bon qu'il est, de, qui est devenu hein, euh, au XIXe siècle il était sans doute un peu moins quoi que c'est un personnage que je trouve très attachant euh, très beau le texte est beau euh, et puis il est porteur d'un message vraiment que je trouve magnifique euh, et puis là il y a quelque chose de, de passionnant qui se met en place avec quelque chose qui relève presque de l'enquête voilà, donc, c est, c est, euh, donc je, je, je reviens à mon amour de Victor Hugo, euh, euh, j'ai dit du mal de Victor Hugo, et Hugo, euh, je, je, je redis pas ce que j'ai dit, mais, mais je l'aime quand même, Victor Hugo. Euh, voilà, c'était ma, ma minute fangirl. <rire> voilà. Ensuite, euh, avant-dernier, boulé de Mars, il fallait lire soit un recueil de poèmes, soit un recueil de nouvelles. J'avais emprunté un recueil de nouvelles à la bibliothèque, euh, donc j'ai lu les nouvelles, même si... Euh, C'est vrai que euh, je manque un peu de poésie, que d'habitude j'aime la poésie, et que je me rends compte que, euh, pour quelqu'un qui aime la poésie, j'en lis pas beaucoup. Donc, j'ai lu « Les nouvelles de Londres » de Doris Lessing, euh, qui vaudrait le coup, à mon avis, d'être lu en anglais. Et j'ai bien apprécié, alors je ne les ai pas toutes appréciées, mais j'ai trouvé que ça, ça faisait un beau portrait des londoniens. C voilà, c ça m'a donné envie d'y retourner d'ailleurs. Et ça m'a donné envie de lire les Dubliners James Joyce. Franchement, bah, c'est à lire, c'est voilà, un, un portrait des, des londoniens et londoniennes. Euh, euh, très chouette, <rire> euh, voilà. Et enfin, euh, Réveil de la déesse, féminisme, ésotérisme, légende ou nature writing, et là j'avais lu Beauté fatale de Bona dont je vous ai déjà parlé, euh, comme pour l'essentiel, dans la vidéo sur le euh, Feminine Book Challenge. Euh, donc, que dire ben, euh, Il est très intéressant. Il parle de l'injonction à la beauté féminine qui est nocive euh, pour, pour, les, pour, pour les femmes, et qui va même jusqu'à être, jusqu être mortifère. Euh, et c'est très intéressant, et c'est très documenté, et c'est très accessible. Donc, euh, oui, lisez Beauté Fatal. Hum, donc, petit bilan de ce, de, de, de ce challenge. Eh ben, je suis bien contente. Euh, donc, j'ai lu en un mois euh, ce qui était prévu pour trois. Bon, moins euh, la guerre et la paix. <rire> ça va être lu aussi. Euh, je suis contente. J'aime bien les, les petits challenges livresques parce que même si, euh, je, ça, parce que ça reste très ouvert, très ouvert, euh, ça peut donner des idées. Ça, euh, ça, ça, voilà, ça, ça peut donner des idées. Moi, ça m'aide parfois à sortir d'une panne de lecture. Euh, ça peut être amusant de se dire tiens, ben. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai qu que qui pourrait correspondre euh... Voilà, et en fait, moi, ça, ça m'aide à choisir, surtout. Ça, euh, parce que j'en ai, ai des livres dans ma palle, j'en ai plein. Et parfois, quand j'hésite entre deux ou trois, avoir un, un défi lecture et me dire, « Bon, bah, celui-là, il rentre dans le défi, celui-là, je suis pas sûre. Euh, » Je vais peut-être faire passer en priorité celui qui rentre dans le défi. Ça a mon défaut, c'est que... Euh, du coup, certains livres que j'ai du mal à mettre dans des défis ils peuvent euh, patienter quelques temps avant de sortir de ma pâle, mais, mais je ne fais pas forcément toujours en fonction de, de déficultures. Voilà, et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je suis consciente qu'elle est assez longue. Euh, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, je veux bien un petit pouce bleu. Euh, que ça vous ait plu ou non, je ne dis pas non à un petit commentaire, euh, soit pour me dire ce que vous avez aimé, euh, si vous participez au challenge, euh, ce que vous avez lu, euh, si vous avez lu les mêmes choses que moi, euh, si vous avez aimé, euh, si vous avez des conseils de lecture euh, en lien ou pas d'ailleurs avec euh, ce que j'ai présenté, si vous n'avez pas, pas aimé cette vidéo. C'est déjà gentil d'avoir regardé jusque-là. Euh, et je veux bien que vous me disiez pourquoi, euh, pour que je puisse m'améliorer. Et si vous êtes content, contente de, de ce que je produis, vous pouvez vous abonner. En tout cas, je remercie celles et ceux qui, qui, qui se sont abonnés. Ça me, fait, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt et bonne lecture.